Oh. oh, elle est où? Oh. Oh. Euh, Christopher, tu cherches quelque chose? Oui, j'ai perdu ma bande dessinée. las tu vu? Mm -mm. oh, j'ai cherché partout, mais je la trouve pas. Oh, Peut-être que je l'ai perdue. Mon cœur bat très fort et très vite. Écoute, je suis anxieux. Christopher, on se calme. Je connais un truc. Oh. Fais comme moi. <rire> Toi aussi, tu peux faire comme moi. Premièrement, on s'étire. On allonge les bras vers le ciel et on chatouille les nuages. Oh. Gli, gli, gli, gli. Oh. Ensuite, on se penche et on va chatouiller nos orteils. Ah. Oh. On recommence, on inspire. On chatouille les nuages. Et on expire. Oh, Et on mon... chatouille nos orteils. Oh, mon cœur s'est calmé. Voilà. Oh. Maintenant, Christopher, pense à ta bande dessinée. Où l'as-tu vue dernièrement? Ah! Oh, je me souviens! <rire> Derrière le coussin! Voilà! Oh. <rire> Bonne lecture! Merci! <rire> oh.